Depuis le site internet de l'ABU, vous pouvez vous connecter au catalogue de l'ABU en cliquant sur l'onglet Catalogue ou en entrant un sujet dans la barre de recherche. L'onglet Nouvelle recherche renvoie à la page d'accueil du catalogue. La recherche de revue vous permet de retrouver le titre d'une revue papier ou en ligne à laquelle l'ABU est abonnée. Vous pouvez rechercher le titre ou l'ISSN de la revue dans la barre de recherche. Avec l'option Retrouver un document, vous pouvez retrouver rapidement un article en ligne, un livre ou un titre de revue en ligne. Vous pouvez taper le titre du document, son ISSN ou son ISBN. L'onglet « Documents numérisés » vous amène sur la page du site Internet de l'ABU qui regroupe les collections numérisées de la Bibliothèque numérique de l'UCA. Lorsque le document dont vous avez besoin ne se trouve ni à l'ABU ni dans les ressources électroniques, vous pouvez faire une demande de PEB, le PEB est le prêt entre bibliothèques. Si le document dont vous avez besoin n'est pas à l'ABU, n'est pas disponible en ligne, ni au PEB, vous pouvez faire une suggestion d'achat il vous suffit de remplir le formulaire correspondant.